Sur euh, LibreOffice Impress, il y a différentes vues. normale, qui est ce qu'on voit ici avec les différents diaporamas. Plan, qui fait un récapitulatif des titres et des textes. note qui permet pour chaque diapositive d'ajouter des notes. Prospectus, donc Prospectus est un peu spécial. Alors, si nous allons sur propriétés, nous pouvons choisir différentes mises en page et Prospectus sert surtout à l'impression en fait, pour imprimer euh, différentes diapositives sur la même page. Et enfin, nous avons trieuse de diapositives qui permet donc avec un clic gauche maintenu de déplacer les pages et les mettre dans l'ordre que l'on souhaite. Donc, quand je parlais des notes ou des prospectus, pour les voir apparaître, nous allons dans Fichier, Imprimer. Et lors de l'impression, il est possible soit d'imprimer les diapos, les prospectus, les notes ou le plan.